gang c'est Weedman de retour avec les deux superbes lumières vipar spectra la modèle xs 2000 et la p 2000 et qu'est-ce qu'on a sous ces deux lumières on a six plantes dont 5 king Kush et une plante dans le fond euh, qui est du docido purple punch le Dossido Purple Punch euh, vient d'une graine de cannabis féminisée. Donc on va avoir des cocottes avec cette plante-là. Et pourquoi que je spécifie que le dosido Purple Punch, ici, on va avoir des cocottes? Mais c'est que les cinq autres, les cinq autres plants, c'est pas sûr qu'on ait des cocottes. Parce que c'est des graines... Est-ce que c'est régulière qu'on dit... Euh, c'est des graines que j'ai trouvées dans un, dans du cannabis, dans 28 grammes de cannabis. J'ai acheté ça à Oka, dans la réserve des Indiens, à Kanes, s'attaquer, euh, dans un magasin. Vous savez, 256 graines de cannabis dans un 28 grammes de fleurs séchées. Donc j'ai utilisé ces graines de cannabis là, qui étaient dans du King Kush. Donc c'est pour ça que je les ai appelées des King Kush. Mais c'est des King Kush mélangés à autre chose, parce que quand la plante de King Kush est en floraison, elle a reçu du pollen d'une autre plante à euh, l'entour. Ça devait être du King Kush qui était poussé à l'extérieur, en tout cas. Peut-être à l'intérieur aussi, on ne sait jamais. Donc les cinq autres plants, peut-être que ça va être des mâles. Peut-être qu'ils vont seulement avoir des boules de pollen, peut-être que ça va être des hermaphrodites, on n'en veut pas. On veut des king-couches femelles. <coughs> on veut des king-couches femelles, donc on va faire attention, parce qu'on peut avoir des signes, des signes avant-coureurs. On sait que lorsqu'on va tourner les lumières en 12-12, 12 heures allumées, 12 heures fermées, c'est là qu'on va savoir si nos plants sont des mâles ou des femelles. Mais il peut avoir des signes avant-coureurs, des plantes qui euh, peuvent me donner euh, des petites. Des pistilles avant même qu'on tourne euh, la floraison, la lumière en 12-12. Présentement, -12. les lumières sont allumées 18 heures et fermées 6 heures, sur un cycle de 24 heures. Et puis, comme je vous dis, il euh, faut vraiment regarder... Euh, sur les tiges voir s'il y a des pistils qui sortiraient s'il y a des pistils c'est bon ça va être euh, des femelles et puis il faut vraiment regarder s'il y a des petites poches de pollen qui, qui commencent en tout cas, euh, dans une semaine dans une semaine on va peut-être euh, transporter ces plants là dans des 5 gallons présentement sont dans des 2 gallons euh, c'est sûr qu'il y a encore de la place là. Il y a encore de la place mais euh, je sais pas, on dirait qu'ils sont au ralenti un peu, ils ont évolué depuis la de dernière fois j'ai enlevé toutes les feuilles mortes, des feuilles euh, matures là. C ça c'est toutes des feuilles bébés qui ont euh, repoussé donc euh, c'est ceux qui sont mieux qu'ils étaient, je les ai nourris donné des euh, nutriments à Remo et puis euh, il se porte bien, il se porte bien, la température a augmenté à l'extérieur, ça a fait un changement ici, car c'est une pièce que je ne mets pas de chauffage, donc euh, ça varie un petit peu avec la température à l'extérieur. Donc euh, la température a été pas mal de 25, de 25 ces temps-ci, et l'humidité 55. Donc, euh, j'utilise toujours un humidificateur. Ça va très bien. J'ai seulement euh, une fan. Non, non, j'ai deux fans, pardon. <rire> j'ai oublié. oublié de la fermer, celle-là. La fan là-bas, je l'ai éteinte pour la vidéo. Celle-là, j'ai oublié de l'éteindre. Donc, euh, deux fans, <rire> un humidificateur, deux lumières. Et euh, le. On fait attention au VPD. Le VPD, là, c'est l'humidité avec la température. Allez voir sur Internet. Et puis, on fait attention aussi au PPFD. PPFD, là, c'est euh, l'intensité de la lumière. Donc, deux tableaux, deux euh, chartes à vérifier, là. PPFD et VPD. On est rendu là. On est rendu là. Donc, euh... J'aimerais que les plantes poussent plus que ça avant de les transporter. On va attendre, on va attendre. On va attendre encore une autre deux semaines. Euh, J'ai dit une semaine, on va attendre une autre deux semaines. Donc, on se stabilise. Euh, des trips, il y en a. Il y a beaucoup de trips. Il y a beaucoup de trips. Euh, pas besoin de se rapprocher pour voir les trips. Il y en a en masse. Pour les Spire Mike, il faudrait que je me rapproche. Je peux pas les voir là euh, à deux pieds. Euh. Il faut que je me rapproche avec une, euh, presque une loupe là. Je l'agrandis avec mon cellulaire. Comme ça, on voit les spider-mites. Mais j'en ai pas vu. J'ai pas, pas regardé. J'ai pas regardé. Mais des trips, on en a. Donc il va falloir prendre action. Il va falloir prendre action. Je ne veux, je veux pas utiliser de l'huile de Nîmes. Je ne veux pas utiliser de shampoing biologique. Euh, je suis entêté, je suis entêté. Je veux vraiment utiliser des prédateurs. D'autres insectes qui vont tuer ces trips-là. Donc, euh, je vais bientôt faire mon choix pour euh, le choix de mon prédateur, finalement. Et puis, je voulais être sûr là, que les plantes euh, grossissent un peu. Euh, mon autre problème aussi, ou la raison pourquoi j'hésitais encore avant d'acheter les prédateurs, mais j'ai pas le choix, J'ai pas le choix. C'est que j'ai juste 6 plantes, donc euh, je vais me partir euh, d'autres plantes pour, euh, pour que mes trips pour que je puisse acheter des prédateurs puis que je puisse les utiliser euh, j'ai pas le goût d'acheter 25 sachets pour 25 plantes puis j'ai juste euh, 6 plantes donc euh, je vais peut-être avoir euh, 12 plantes je mettrai 2 sachets par plante quelque chose du genre alright gang donc euh, ça termine cette vidéo je voulais vous montrer qu'il y avait de la stabilité dans ma croissance euh, il y en a qui se démarquent, ce King Kush là, là est vraiment vraiment plus beau. Là, le, le, le trait ici, ça n'a absolument rien de présentement. Oh, le King Kush ici vraiment plus beau. Le Docido Purple Punch, euh, c'est le plus grand. On essaie de ralentir un peu. Là. Sinon, euh, avec une couche là-bas, il est parti avec deux tailles tout de suite en partant. Lui, il a de l'air vraiment, vraiment euh, plus sativa, des petites feuilles plus vraiment minces. Celui-là, il a beaucoup de misère. Là. Euh, il est petit, mais il, il reste petit. Euh, il a qu'il a misère à croître, celui-là. Je sais pas pourquoi. Celui-là aussi, là, ils ont de l'air beau. Euh, peut-être la lumière, elle l'air peut-être un peu trop forte pour eux. Il n'y a pas beaucoup d'espace hein, entre les nodes qu'on dit, vraiment pas beaucoup d'espace. C'est vraiment là, ça d'après moi c'est la lumière qui est trop forte. Qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-moi dans les commentaires pourquoi Pourquoi ces deux plantes-là là, se ressemblent en la, la façon qu'ils sont... Il euh, n'y a pas beaucoup d'espace entre chaque euh, tige. D'après moi, c'est la lumière qui est trop forte, puis on, ils veulent pas trop euh, rejoindre la lumière, Ils sont un peu au ralenti. En tout cas, je vais parler de ça avec mon Master Grower. Peut-être que c'est seulement euh, le phénotype qui est comme ça. Mais peut-être qu'il y aurait une autre raison pour laquelle ils poussent pas trop, trop euh, rapidement, là. Mais bien trapu, bien trapu. Je pense pas que ça cause que c'est des plantes indica. C'est, non, je pense pas. Alright gang, donc euh, VPD, PPFD, on fait attention à nos chiffres, et puis euh, on continue avec Vipar Spectra. Alright gang, je vous adore, pouce, commentaire, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!